Wesh, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, ouais, tranquille. Alors, alors, le Paris Saint-Germain. Ouh là là là là Réel de Madrid qui vient au Parc des Princes pour se faire littéralement laminer. Vous vous êtes fait laminer. Vous savez comment vous avez joué comme une équipe de Ligue 1. Vous savez comment vous avez joué Avec 11 joueurs dans votre défense. Karim Benzema en tant que gardien. Vinicius Junior en tant que gardien. Oh là là, on vous a fracassé. On a mis combien de tirs Plus de 20 tirs. Vous avez tiré combien de fois Une seulement que deux fois. Alors c'est comme ça la grande maison blanche hein C'est comme ça Vous voulez de Kylian Mbappé Eh ah, bien, vous l'avez eu. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il a fait dans la surface de réparation Quel crime quel crime quelle l'heure de criminalité Oh là là, mais quel joueur de bondi Kiki de bondi, c'est officiel. Aujourd'hui, t'es le meilleur joueur du monde mondial. Je ne veux plus entendre parler de ouais, Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, il a marqué ce soir. Mais ce n'était pas la Ligue des Champions. hein? Ce n'était pas la Ligue des Champions, mon frère. Messi, il a eu combien de chances de marquer Il a raté. Il est nul. Il est nul. On ne veut plus de Messi. Nous, ce qu'on veut, c'est Kylian mbappé pite. Ben oui Qu'est-ce que tu croyais <rire> Espèce de là Donc, tous les Français euh, qui sont supporters du Real Madrid, je tiens à vous dire que vous êtes vraiment, oh là là, des sous-cacas Oh là là Tous les joueurs qui ont été pour le Real Madrid aujourd'hui, voilà votre punition La punition de Kylian Mbappé Il est venu tous vous mettre une bonne fessée Vous criez Vous avez la haine Vous avez mis un billet sur le Real Eh ben voilà tout est perdu Voilà, c'est pas bien de se manquer de la perte de, des gens. Je sais qu'il y en a qui ont le seum et qui et qui. <rire> J'en ai rien à battre Eh oui, le Paris Saint-Germain, mon gars Tu penses que quoi Nous, on est capable de perdre contre Nantes, Lorient et venir fracasser le Real Madrid Tu comprends Nous, on défie toutes les lois de la nature Eh ouais On joue avec les sentiments Tu pensais que quoi Que le match était terminé T'allais rentrer en Espagne avec un match nul Une petite... Euh, voilà, c'est pas trop mal Voilà, on n'est pas chez nous Voilà Ferme-la hein Tu la fermes hein Real Madrid, c'est terminé tu comprends? Tu viens chez nous, on te fracasse. Jusqu'à la dernière seconde, le match n'est pas terminé. Tu penses que le match est terminé alors qu'on a Kylian Mbappé dans l'équipe? Le roi Neymar vient de rentrer, il fait la talonnade pour les caméras. Il a fait une talonnade pour les caméras. Et oui, Kylian Mbappé, c'est. Il a pris ses. Il a pris, comment on dit? Il a pris ses responsabilités? Il a dit « Donnez-moi le ballon », Neymar lui a fait une passe en mode « Joga Bonito », il a pris, il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait Il a fait du n'importe quoi. Franchement, ce n'était pas humain ce qu'il a fait. Il est arrivé dans la surface, passe mon job, boum, il est passé entre deux joueurs. Il a disparu, il est apparu devant Courtois. Courtois était allongé. Il a fait passer le ballon sous la terre. Oh, Kylian Mbappé, Mbeke <rire> Karim Benzema il était où là Sur le banc en train de dire mais voilà les gars, ben voilà, vous lui laissez 30 cm, vous êtes malade ou quoi C'est le meilleur joueur du monde, c'est le meilleur joueur du monde. Messi il a raté son pénalty. Pourquoi Parce qu'il est nul. C'est terminé. Depuis qu'il a enfilé le maillot du Paris Saint-Germain, c'est dur à dire, mais il n'arrive plus à rien faire. Même ses passes, il n'arrive pas à faire. Les contrôles, il n'arrive pas à faire. Nous, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on vous dit, c'est Kylian Mbappé. Virez-moi ce Messi. Mettez Neymar au service de Mbappé. Mettez le roi au service du peuple. Mettez le roi au service de... Ah Quelle roi Mais tu crois quoi hein Tu pensais que quoi que tu ramenais des Brésiliens, des Argentins Ben non Le football vient de Paris Tu comprends Le football, tout le football, toute la science du football, ça a été étudié à Bondy. Tu comprends L'invention, les, les, les tactiques, les feintes, les, les, les ruses, tout a été créé à Bondy. Et Kylian Mbappé, tout lui a été transmis dans un calepin. Et c'est ça, ce calepin que Kylian Mbappé lit tous les soirs. Tu penses que quoi Pourquoi c'est un génie Parce que lui, le foot est cool dans ses veines. Tu pensais que quoi Qu'il allait rentrer dans la surface, s'asseoir et prendre un café Il a pas le temps Tu pensais que quoi Qu'il allait lui demander son passe sanitaire, Thibaut Courtois Mais ben non, qu'est-ce qu'il a fait Preuve de courtoisie. Je vais pas demander quand même un passe sanitaire à Kylian Mbappé. Je vais m'allonger, il va mettre le ballon entre les jambes. C'est comme ça les gars, voilà. Donc, euh, au bout de 20 tirs, euh, moi, euh, je suis fatigué. Hein. <rire> Donc, laissez-moi m'allonger. Et voilà Toi, espèce de haineux, jaloux Voilà Mange ton caca. Bois ton pipi. Vomis. Bois ton vomi. Vive Paris